Maigrir par hypnose, puissante méditation pour perdre du poids après son éveil spirituel Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, vous l'avez bien compris, a pour but de vous faire maigrir par hypnose, et plus précisément, de vous faire perdre le poids dû à votre ascension spirituelle, à votre éveil spirituel. En effet, il est très fréquent lorsque votre taux vibratoire augmente qu'une prise de poids subite se produise, plus particulièrement au niveau du vôtre, pouvant aller jusqu'à ce qu'on appelle un vôtre de Bouddha. Ce poids accumulé, bien souvent par palier, en corrélation directe avec l'augmentation de votre taux vibratoire, c'est-à-dire avec vos montées en énergie, a la particularité de ne pas partir. Quel que soit votre régime alimentaire, la maîtrise de votre alimentation, l'activité physique ou sportive et même les jeunes que vous pouvez faire. Pour quelle raison Parce que ce surpoids est la réponse trouvée par votre corps, par votre inconscient, pour, d'une, se rassurer, parce qu'il peut avoir l'impression d'être envahi par toutes ces nouvelles énergies qu'il ressent, qu'il perçoit, et de deux, parce que ce surpoids lui permet de retenir, d'emmagasiner les hautes énergies vibratoires, puisqu'en effet, la graisse est nécessaire pour garder la vibration des nouvelles énergies activées. Par ailleurs, la graisse corporelle permet non seulement de canaliser l'énergie, mais également de générer la guérison. En outre, très important également, il faut savoir que l'eau est une source d'énergie. L'eau est un vecteur d'énergie, au même titre que le vent, puisqu'elle permet de produire de l'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Donc, si vous avez besoin de produire plus d'énergie, si vous êtes thérapeute par exemple, ou que vous œuvrez à aider les autres, ou si vous vous élevez spirituellement, eh bien, votre corps a besoin de plus d'eau. Ce qui fait que, si vous ne buvez pas suffisamment d'eau, il va avoir tendance à faire ce que l'on appelle de la rétention d'eau. Il est donc primordial de boire beaucoup d'eau, et bien sûr, de préférence, de l'eau de source. Ces trois raisons essentielles justifient et expliquent la prise de poids. Et en tout cas, c'est le moyen qu'a trouvé votre corps pour se rassurer avoir toute l'eau dont il avait besoin et d'emmagasiner toutes les nouvelles énergies dues à l'élévation de votre taux vibratoire. Alors, l'hypnose spirituelle qui va suivre a pour but de prendre en compte tous ces besoins et impératifs tout en mettant en place un autre système bien plus confortable pour le corps et pour votre être physique, mental, morale et énergétique, c'est-à-dire un système assurant son maintien d'énergie et sa future croissance même, tout en gardant, tout en maintenant une silhouette qui vous convienne. Et tout cela grâce à cette puissante méditation guidée qui fera appel aux arcoge et plus particulièrement à l'arcoge Michael et à l'arcoge Raphaël. En effet, comme vous le savez, vous êtes plein de ressources, de possibilités, de capacités. Votre corps, votre être, sait trouver, sait créer des solutions, des réponses plus appropriées à celles qui ont pu être mises en place jusqu'à présent. Et justement, cette hypnose spirituelle, cette puissante méditation guidée va permettre de mettre en action tout cela avec l'aide puissante de l'arcoge Michael et de l'arcoge Raphaël l'arcoge Michael est réputé pour être l'arcoge de la protection. Il offre en effet une protection à la fois physique et psychique et il répare notre système immunitaire, spirituel, si je peux dire, tout en renforçant notre champ énergétique. l'arcoge Raphaël est l'arcoge de la guérison physique, mais aussi de la guérison émotionnelle, psychique, énergétique, etc. C'est l'arcoge par excellence qui aide à perdre du poids. Alors, important je précise que vous pouvez bien évidemment faire et refaire cette méditation pour maigrir, cette hypnose spirituelle, autant de fois que vous en ressentez le besoin au cours de votre processus d'amaigrissement. À cet égard, je précise également que votre amaigrissement peut être tout aussi rapide que la prise de poids que vous avez eue. Votre perte de poids peut même être encore plus rapide. Et en tout cas, cette puissante méditation pour perdre du poids après son éveil spirituel, je précise bien, en a la capacité et les fonctions. Autre petite précision, mais qui a son importance, c'est que cette méditation pour perdre du poids est une méditation liée au poids pris après son éveil spirituel. C'est donc une méditation pour perdre du vôtre, hein, ce, ce fameux vôtre de Bouddha, qui est un des symptômes de l'éveil spirituel. C'est une méditation guidée pour perdre du poids, d'une manière générale. Une méditation pour maigrir des cuisses, euh, une méditation pour maigrir des fesses, etc. Dès que ce poids est causé directement ou indirectement, l'ascension spirituelle. Ce qui veut dire que si vous désirez maigrir par hypnose, mais que votre surpoids n'est pas dû à votre éveil spirituel, eh bien ce n'est pas la séance d'hypnose qu'il vous faut. Voilà. Alors, avant de commencer cette méditation sous hypnose, pour maigrir donc, permettez-moi déjà de me présenter aux nouveaux abonnés. Je suis Audrey Le je suis maître-praticienne en hypnose, hypnothérapeute depuis... 2011. Je pratique une hypnose ericksonienne vous permettant donc d'arrêter de fumer, euh, de lâcher prise, de vous débarrasser de vos peurs, de vos angoisses, de vos phobies, puis évidemment vous permettant également de maigrir, etc. Je pratique aussi une hypnose spirituelle et énergétique. Les séances d'hypnose individuelles se font exclusivement à distance via Skype, Messenger ou WhatsApp. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite dès maintenant à activer les notifications de votre abonnement à ma chaîne YouTube afin d'être prévenu de la mise en ligne de mes séances d'hypnose, mais aussi afin d'être prévenu des séances d'hypnose en direct que je fais sur YouTube, ainsi que de mes offres limitées dans le temps. Allez, nous allons pouvoir commencer, mais avant cela, je vous invite à régler à votre convenance la luminosité environnante, à vous assurer, bien évidemment, de n'être dérogé par aucun vibreur, aucune sonnerie, aucun élément extérieur. Cherchez et adoptez une position confortable, qui peut être assise ou allongée. Le principal, c'est que vous soyez à l'aise durant cette séance d'hypnose. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause au besoin. Dès que vous êtes prêt et prête, mettez bien vos écouteurs afin d'être totalement et uniquement concentré sur ma voix et qu'elle soit suffisamment englobote pour vous faire entrer dans l'état modifié de conscience hypnotique le plus propice au changement et surtout à la perte de poids. Avant d'entrer dans cette très puissante séance d'hypnose spirituelle et énergétique pour perdre du poids, sachez que tous les changements que vous allez vivre, ressentir, que la manière dont vous allez maigrir par hypnose, que la façon dont vous allez vous délester de tous les kilos dus à l'élévation de votre taux vibratoire, ne peuvent être que positifs et constructifs pour vous. Allez, fermez tout simplement les yeux. Et voyez la musique pénétrer votre esprit. Voyez-la se répandre dans votre cerveau. Vous pouvez la voir sous forme d'ondes, de couleurs. Voyez-la se répandre à tout votre esprit, dans toute votre tête. Oui, observez, voyez cette musique, ces sons, ces, ces sonorités et, et bien plus encore, ressentez-les. Ressentez-les à présent. Oui. Ressentez ces sons agir dans votre structure cérébrale. Ressentez-les pénétrer vos pensées, vos schémas de pensée à mesure où, où ils les détendent. Les calmes détendent tout votre corps et la manière dont cela continue de plus en plus intensément. Voyez, voyez ainsi l'ensemble de votre corps. l'ensemble de vos structures corporelles… continuez de s'apaiser… sous l'effet de tous ces rythmes qui pénètrent ainsi votre corps… oui qui pénètrent ainsi votre corps réagissent puissamment sa détente… tout ce que vous allez éprouver, tout ce qui va résulter de cette séance d'hypnose, de cette très puissante séance d'hypnose spirituelle ne peut vous être que positif… et vous permettre de vous délester des kilos excédentaires dus à votre éveil spirituel. Alors, seconde après seconde, minute après minute, à mesure où vous entendez ma voix, à mesure où à mesure où vous la ressentez vibrer à l'intérieur de vous à l'intérieur de votre esprit, à l'intérieur de vos cellules, de toutes vos cellules… elle va pouvoir continuer et continuer à aller de plus en plus en profondeur… Oui de plus en plus en profondeur dans votre structure corporelle… jusqu'à atteindre chaque atome… oui chaque atome avec lequel elle entre en vibration… parfaite. parfaite, puisque ma voix entre en vibration, en résonance idéale, avec votre propre voix intérieure, et ce, afin qu'elle vous guide dans l'expression la plus parfaite de votre propre voix, de votre propre écho. Oui, ma voix n'a d'autre but que de devenir le reflet de votre propre voix intérieure. Et c'est la raison pour laquelle un mot, un mot que je prononce, un terme, une expression que je dis se transforme immédiatement si nécessaire dans votre esprit afin de correspondre parfaitement avec ce qu'il vous faut… oui avec ce dont vous avez besoin pour rendre cette hypnose spirituelle, cette hypnose énergétique agissant. agissante, profonde et lumineuse afin de vous faire maigrir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le stockage de cette graisse était bien évidemment utile et votre corps qui avait Besoin de retenir toute l'énergie accumulée n'avait d'autre moyen que de stocker la graisse, que de vous faire prendre du poids essentiellement, en général, au niveau du ventre mais pas que… il ne s'agit pas de détailler les différents endroits où cette graisse se stockait, ni de détailler les kilos que vous allez perdre aussi vite que vous les aviez pris si ce n'est encore plus vite puisque l'arcoge Michael et l'arcoge Raphaël le savent pertinemment et que c'est eux qui vont agir, agir à la mise à place d'une solution bien plus agréable pour vous physiquement. Une solution qui à la fois replissent la fonction qu'avait ce stockage des graisses et qui, à la fois, replissent le besoin, l'envie, le désir, la, la nécessité pour vous d'avoir un corps plus léger, d'avoir un corps plus fin qui, qui vous correspond de mieux vous vous plaise davantage. Un corps, un corps dans lequel vous vous sentez bien et qui corresponde à vos critères en termes de, en termes d'esthétique. De beauté et eau. Oui, un corps, un corps en bonne santé et qui soit le reflet de qui vous êtes… un corps qui reflète l'équilibre… la justesse… Oui, c'est ça, un corps qui reflète l'équilibre, la justesse de la tempérance. Un corps guéri en quelque sorte, lavé, purifié au niveau physique, au niveau spirituel et dans toutes les dimensions. Et c'est pour cette raison que… que Raphaël va intervenir durant cette hypnose pour maigrir. Puisque… l'arcoge… l'arcoge Raphaël est l'arcoge qui s'occupe de la guérison qu'elle soit physique… ou spirituelle. Oui, comme je vous le disais, Raphaël est L'arcoge par excellence concernant toute perte de poids, tout besoin de rééquilibrage, de santé d'harmonie, d'harmonie physique, énergétique, émotionnelle… L'arcoge Raphaël va ainsi pouvoir aller, aller libérer votre corps de toutes ces cellules graisseuses, de tous ces amas graisseux, de tous ces liquides superflus. N'ont plus lieu d'être suite à l'intervention et à la protection du puissant Arcoge Michael. Oui, l'Arcoge Michael, dans le puissant bouclier de protection, a en effet la capacité de retenir idéalement au sein de votre corps toutes toute l'énergie produite par votre éveil spirituel sans pour cela que votre corps ne doive grossir. Ainsi l'action de guérison physique, mentale et émotionnelle de l'Arcoge Raphaël, associé à la mise en place du puissant bouclier de protection de l'Arcoge, Michael vont s'associer et associer leur puissante et agissante action afin de créer une, une synergie. Oui, une synergie. Et mieux encore afin de créer toute synergie nécessaire à l'élimination totale des graisses accumulées. Également, au parallèle, les archanges Michael et Raphaël accompagnent, portent également au besoin, la guidance de ma voix en vous, à travers vous. Oui, il les accompagne, son écho, sa résonance dans votre esprit. Aux émotions ils y apportent et y notent la touche nécessaire à cette perte de poids oui ils y activent la fréquence nécessaire en elle pour pour libérer de tout surpoids. Bien sûr, il s'active également l'intensité nécessaire pour brûler les graisses. Tout comme l'intensité nécessaire pour que la rétention d'eau s'évapore disparaissent, tout comme ils activent également l'intensité nécessaire pour perdre du ventre. Afin que ce ventre ne soit plus rond, ne soit plus prédominant. Oui, afin que ce ventre redevienne aussi plat que nécessaire… Aussi plat… qu'il était… tout cela est déjà en cours… en préparation. Vous pouvez ainsi le ressentir. Dans votre ventre et également dans vos cuisses afin que vos cuisses retrouvent leur finesse afin que vos cuisses se délestent de toute graisse. Superflu et disgracieuse… vous pouvez également ressentir tout cela au niveau… de vos fessiers… afin que s'évacue également toute graisse disgracieuse… Toute cellulites, rétention d'eau. Et tout cela est bien évidemment également en cours dans tous les endroits où le corps avait accumulé peu ou prou tous ces kilos. Qu'il s'agisse du visage des joues du cou des bras mais laissez tout cela agir sans penser au bienfait que vous allez retirer sur votre silhouette concentrez-vous plutôt sur votre corps, et particulièrement sur votre énergie… cette énergie qui a augmenté sous l'effet de l'élévation de votre taux vibratoire… cette énergie qui avait dû être contenue par une couche de graisse supplémentaire, voire même par… par plusieurs couches de graisse supplémentaire, imaginez une meilleure façon de… de contenir cette… cette énergie tout aussi efficacement. Oui, imaginez la mise en place d'une structure… D'une protection interne ou externe, permettant de protéger, de retenir votre énergie. Oui, imaginez un concept efficace, permettant de retenir cette énergie sans avoir besoin de créer. Sans avoir besoin que votre corps ne prenne des kilos. Laissez votre esprit imaginer cela. Et l'imaginer vraiment les moindres détails. Et plus vous l'imaginez, et plus votre inconscient plonge dans le lâcher-prise nécessaire à sa réalisation, à sa conceptualisation. Et vous pouvez ainsi le ressentir à travers chacune des... Des sensations ressenties dans vos bras… dans vos avant-bras… dans votre ventre, dans vos fessiers… dans vos cuisses, etc… de plonger totalement dans ces sensations afin d'intégrer l'ensemble de ces possibles… l'ensemble de ces possibilités… de ces solutions et à mesure où plonger totalement dans chaque ressenti, cela peut devenir de plus en plus réel de la matière, à mesure où chacune de vos expirations vous permet, et plus particulièrement permet à votre corps de tester, d'imaginer l'efficacité de la solution projetée sur le maintien total et absolu de votre énergie. tout cela ne sont, pour l'instant en tout cas, que des tests… des essais, des recherches… chacune de ces recherches permet de tester… de voir… d'apprécier l'efficacité de la solution qui se met progressivement en place en vous, et cela permet à pour but de mûrir, de mûrir cette solution oui, oui de la mûrir puisqu'en effet certaines de ces solutions ne sont pas encore totalement en phase des tests des essais, mais simplement en phase… de thèse, d'hypothèse, de, de… recherche intellectuelle si je peux dire, et c'est très bien car ce n'est que tout à l'heure, sous l'action agissante et déterminante des arcoches, que la forme la plus… la plus aboutie de la solution être mise en place. D'ailleurs, effectivement, pourquoi ne pas demander dès maintenant aux archoges, Miguel et Raphaël, d'ouvrir, d'ouvrir votre imagination, d'ouvrir votre créativité. de vous faire voir, de vous faire sentir, ressentir et ressentir ce qui est bien et bon pour vous dans la matérialisation de cet amaigrissement. Peu importe qu'il s'agisse d'ouvrir votre troisième œil, votre intuition, votre intelligence, votre cœur, ou d'utiliser quelque autre capacité. Le principal, c'est qu'il vous permettent bel et bien d'être sur la voie, oui le principal, c'est qu'ils vous permettent en toute sécurité… d'évacuer ces kilos… toutes ces rondeurs… qui polluent votre physique. Vous allez donc… laisser l'arcoge… Michael s'approcher au plus près de vous et pour cela appelez-le oui appelez l'arcoge Michael avec votre cœur et ressentez sa lumineuse et puissante énergie s'approcher de vous. L'émotion que cela crée dans votre cœur, dans votre forme. ressentez la manière dont tout votre corps… dont chaque… cellule de votre corps semble… encore plus à présent… entrer en vibration… entrer en harmonie… en Communion totale et parfaite avec l'énergie du puissant Arcoge, Michael. D'ailleurs, plus vous l'appelez, et plus tout cela s'intensifie alors, alors continuez de l'appeler. Continuez d'appeler. Gorge, Michael. Ouvrez -lui votre ouvrez ouvrez-lui votre cœur… de plus en plus… davantage encore totalement, entièrement dites-lui votre demande à présent oui, dites-lui votre demande demandez Demandez à l'arcoge… Michael de créer un bouclier suffisamment, suffisamment fort, suffisamment puissant pour retenir toute votre énergie de manière stable. Durable. stable et durable de manière stable durable et efficace bien évidemment santé Vivez énergétiquement les actions mises en place par l'Arcoche Michael. Ressentez énergétiquement tout ce qui est fait ici et maintenant, à cet instant, par ici. Appelez l'arcoge Raphaël à présent. Oui, appelez l'arcoge Raphaël afin qu'il rejoigne Michael. Bien sûr, appelez l'arcoche Raphaël avec votre cœur également… tout votre cœur Avec votre âme. Oui, laissez toute votre énergie appeler l'arcoche Raphaël. Arcoche, arcoche de la guérison, afin qu'il entre maintenant en harmonie totale avec l'Arcoge Michael dans le but de vous faire maigrir… afin qu'il déploie toute son énergie de guérison dans votre corps dans vos cellules, dans tout le mécanisme corporel afin de permettre déjà dès aujourd'hui ici et maintenant l'évacuation de toute présence de rétention d'eau. Oui, permettez l'énergie de guérison de l'arcoche Raphaël de vous guérir justement… de vous guérir en vous libérant du surpoids… du plus petit surpoids au surpoids le plus le plus important et ressentez ressentez oui oui ressentez l'énergie de raphaël entrer en pénétrer totalement et agir ainsi… puissamment… Ressentez comment l'énergie des arcoches entre de plus en plus puissamment en communion et oui, ressentez ces énergies s'installer de plus en plus, pénétrer profondément en vous le moindre atome nécessaire et ce pour votre plus grand bien-être et confort. Remerciez à présent les Arcoches. Oui, remerciez l'Arcoche, Michael et l'Arcoche, Raphaël pour leur présence à vos côtés. Remerciez aussi l'Arcoche. Michael et l'Arcoge Raphaël pour leur puissante aide, intervention et intercession à tous les niveaux dans votre perte de poids. Remerciez également l'Arcoge Michael et l'Arcoge. Raphaël pour la mise en place puissante de la protection, de la garantie et de la préservation de votre énergie. Je vais compter de 1 à 3. à 3, c'est totalement réveillé en toute possession de tout cela. Que vous ouvrirez les yeux et sortirez d'hypnose. 1. Prenez d'amples respirations. Chaque respiration vous permet de regrouper vos esprits conscients et inconscients. 2. Sentez votre corps se réveiller de plus en plus. Bougez. Normalisez, bougez, bougez les membres, les doigts, les pieds, trois, ouvrez les yeux tout en reprenant totalement conscience de l'ici et le maintenant. Vous pouvez vous étirer si vous le désirez. Vous avez à aller boire un verre d'eau. Pensez bien à boire suffisamment d'eau durant les jours qui viennent afin, entre autres, d'éliminer toutes les toxines, les impuretés, etc. Je vous remercie également de penser à liker cette vidéo et d'y apporter votre commentaire. À très vite au revoir.